Cet aspect-là de, de, de bien-être animal euh, avec euh, l'agroforesterie, euh, on le remarque euh, forcément, euh, que ce soit on va dire, en, en temps humide, où les animaux vont venir se protéger sous des armes ou en temps euh, de, de, de chaleur, ou de forte chaleur, euh, lequel on, on est moins exposé, parce que, bon, vu qu'on est près de la mer. On le remarque, après, euh, tant qu'à le quantifier. Euh,